Ça va impacter l'immobilier comme elle impacte à, à peu près tous les domaines économiques que l'on connaît. Euh, en quoi la récession économique de 2022 va impacter l'immobilier Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que l'immobilier a été le moins impacté, voire pas impacté du tout si on s'imagine un impact négatif. Je m'explique, c'est que tout ce qu'on qu connaît aujourd'hui qui a été impacté par, par cette récession, euh, ont soit subi des baisses de prix, soit subi une augmentation de prix. L'augmentation de prix, elle, elle a été provoquée par l'inflation qu'on connaît à peu près sur tous les produits, l'énergie, les produits de consommation, etc. Et bien l'immobilier fait partie de ces, de ces produits, de ces, de ces poches économiques qui ont subi également de l'inflation. Et c'est paradoxal parce que tout le monde s'attendait à l'inverse. On se disait il y a une crise, et eh bien lorsqu'il y a une crise, les prix d'immobilier chutent en catastrophe. Un petit peu comme la bourse, ils ont à peu près les mêmes, les mêmes directions. Or, aujourd'hui, on est en train de traverser une crise qui est relativement majeure, et ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que la bourse elle baisse, mais que l'immobilier lui, augmente. Et s'il augmente, c'est parce qu'il subit en fait deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est celui de l'inflation les coûts de la construction ont augmenté parce qu'il y a eu certaines pénuries, l'inflation est venue jouer un rôle qui a fait que les prix des matériaux ont augmenté et du coup on a des prix de l'immobilier qui augmentent, des travaux qui augmentent, des coûts de rénovation qui augmentent etc. Et de notre côté, la récession a également accéléré un gros point de faiblesse du marché immobilier en France qui est celui tout simplement de la pénurie de logement. Donc c'est marrant parce que euh, on se rend compte que les prix augmentent lorsque certains produits comme l'énergie, le blé euh, ou ces produits de consommation euh, deviennent euh, rares, qui sont en pénurie, les, les, les prix donc augmentent. Et eh bien en, en France on a une pénurie de logement depuis des années et des années, on a une pénurie de logement depuis à peu près plus de 50 ans. Mais euh, cette pénurie a été plus ou moins euh, on va dire compenser et contrebalancer. Aujourd'hui, avec la récession, ben, cette pénurie, ben, on la prend de plein fouet puisque on a, on a deux phénomènes l'inflation que l'on retrouve sur les, les, les matériaux de construction qui augmentent, donc des travaux qui augmentent, et de notre côté, la pénurie de logement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de Français qui n'arrivent pas à trouver de logement pour se loger. On estime euh, la pénurie aujourd'hui en France d'environ un million de logements, ce qui est énorme. Et comme il y a cette pénurie de logements, eh bien, ça soutient les prix de l'immobilier qui, euh, plutôt que de baisser, partent à la hausse sous l'effet sous ben, de, de manque de logement et également de l'inflation sur les différents matériaux que l'on a à la construction. Donc du coup, eh bien, on a de l'immobilier qui augmente. Est-ce qu'il va augmenter comme ça euh, indéfiniment, on ne sait pas, je n'ai pas de boule de cristal pour le, pour le prédire. En tout cas, je me rappelle qu'il y, euh, y, y a deux ans, juste avant la, la, la première pandémie, euh, j'avais fait une vidéo où justement, j'intervenais en critique de certains économistes euh, assez connus sur Internet, qui, euh, qui nous disaient déjà en 2019 que l'immobilier allait perdre 15-20% dans les mois qui allaient suivre. Ben, J'expliquais je, je, dans cette vidéo que ces économistes étaient complètement à côté de la plaque parce que moi je ne voyais pas du tout les prix de l'immobilier baisser mais plutôt les prix d'immobilier augmenter et c'est exactement ce qui s'est se pensé à juste une chose près c'est que j'imaginais pas qu'ils auraient pu augmenter comme ils ont augmenté et on voit toujours les prix d'immobilier qui continue d'augmenter donc les grands gagnants en fait de cette récession sur l'immobilier sur les, les, les ces deux, deux trois dernières années ce sont les investisseurs immobiliers tous ceux qui ont investi L'année dernière et l'année d'avant, eh bien, ont profité justement de cette récession pour voir leur patrimoine immobilier augmenter, prendre de la valeur, et également leur cash flow augmenter, puisque les loyers ont également augmenté. Une maison que je louais, moi, il y a, euh, il y a un an, euh, 1000 euros, je la loue aujourd'hui, 1200 euros. Donc, c'est des, des augmentations qui sont très significatives. Donc, au, au même moment où les gens rencontrent plus de difficultés pour obtenir un financement, bah, qu'est-ce qu'ils font ils se redirigent vers de la location. Et comme ils ne peuvent pas acheter parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir de financement et que derrière, il y a une pénurie de logements et une inflation sur l'immobilier, eh bien, ils payent des loyers qui sont plus chers qu'ils ne pouvaient l'être il y a un an ou deux. Donc la récession, pour le moment, a été bénéfique pour les investisseurs immobiliers. Est-ce que demain, ça sera toujours le cas Je ne sais pas. Combien de temps ça va durer Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je ne vois pas l'immobilier euh, s'écrouler de façon brutale. Tout simplement parce qu'il euh, est, il est soutenu par cette pénurie de logements qu'on connaît en France. Si par exemple, je devais faire cette comparaison avec les États-Unis, j'aurais pas du tout cette même analyse. Les États-Unis ont cette euh, caractéristique de, euh, de voir leur parc immobilier, le prix de leur parc immobilier chuter Très violemment lorsqu'il rentre en récession, alors que la France, pas du tout. C'est pas du tout violent. S'il y a une baisse, elle est très faible et, et, et la plupart du temps, on reste quand même sur quelque chose de relativement stable. De la même façon, lorsqu'on sort de cette récession, lorsqu'on sort d'une crise, on voit très bien le marché américain partir à la hausse de façon très, très, très importante, alors que euh, l'immobilier français, lui, Repart à la hausse de façon beaucoup plus modérée. Donc, on a quand même un marché immobilier en France, du fait de cette pénurie euh, surtout, et qui est beaucoup plus résilient qu'un autre marché immobilier euh, euh, comme celui des, des États-Unis. Comment réagir à cette crise si on est déjà propriétaire Alors, comment réagir à cette crise si on est déjà propriétaire il y, a, il y a deux types de propriétaires. Le propriétaire de sa résidence principale, lui, il n'a pas beaucoup d'inquiétudes à avoir. Il a en France, c'est plutôt la norme, un crédit avec un taux fixe, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Rien, la, la crise et la récession ne vont rien changer par rapport à ça, euh, si ce n'est, euh, a priori, si, si l'on perd son travail et qu'on n'a plus de revenus pour pouvoir euh, assumer le, le crédit qu'on a payé tous les mois. Mais sans, cette, sans ce paramètre-là, il n'y a, a, a pas forcément de risque ou d'inquiétude à avoir pour les gens qui sont propriétaires de leur résidence principale. Pour les gens qui sont propriétaires d'un euh, parc immobilier locatif, par exemple, il peut s'avérer utile d'arbitrer euh, son patrimoine en partie. Moi, ce que je conseillerais, en fait, pour ceux qui sont déjà propriétaires d'un certain nombre de, de biens immobiliers qu'ils ont en location, ce serait d'arbitrer le parc immobilier le plus risqué qu'ils possèdent et de garder euh, celui qui est le plus résilient. Alors, qu'est-ce qu'un parc immobilier résilient Qu'est-ce qu'un parc immobilier euh, à risque Eh bien, on va, on va l'identifier assez facilement. Les, les biens euh, les plus petits euh, avec les plus, les plus faibles valeurs vont être euh, les biens les plus risqués. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. On pourrait se dire, un bien qui ne nous a pas coûté très cher présente moins de risques qu'un bien qui nous a coûté cher. En fait, pas du tout. Un bien qui ne euh, nous a pas coûté très cher et qu'on loue va avoir un type de locataire beaucoup plus à risque. Ce sont des locataires qui ont beaucoup moins de revenus euh, et qui donc vont être... Euh, impacté beaucoup plus par la récession et par la crise euh, qu'une personne, euh, qu'un cadre supérieur par exemple. Et donc qui va avoir beaucoup plus de difficultés à payer son loyer. Et s'il rencontre une difficulté, eh bien il ne le paiera pas son loyer. Et là, on risque d'avoir une certaine partie de ces investissements qui vont faire défaut. Donc moi, ce que je conseillerais, si jamais on considère que la, que la récession et que la crise va s'accentuer et que l'immobilier, à un moment donné, va, va être impacté de façon négative à ce niveau-là, ce serait d'arbitrer sur une partie de son parc immobilier qui présente le plus de risques et donc les biens dont je viens de parler. Alors, comment réagir si on veut investir dans l'immobilier pendant cette crise alors comment réagir si on investit dans l'immobilier pendant cette crise euh, je, Moi je réagirais euh, toujours dans une analyse de risque et d'impact que la crise peut avoir sur le bien dans lequel je vais investir. Encore une fois, si jamais je fais du locatif, l'important va être de s'assurer que l'on va avoir les bons locataires pour le bien dans lequel on investit. Et pour ça, il faut choisir un bien qui attire les bons locataires. C'est quoi un bien qui attire des bons locataires C'est un bien pour lequel on va avoir des montants de loyer qui vont être assez importants pour naturellement attirer des locataires qui ont un certain niveau de revenu. On sait que lorsqu'on loue un logement, le critère que l'on regarde sur le dossier d'un locataire, c'est qu'il perçoive au moins trois fois le montant du loyer en revenu. Si on investit dans un petit studio pas cher sur lequel le loyer est à 250 euros par mois, on va avoir un locataire qui potentiellement n'a même pas 1000 euros de revenus par mois. Un locataire qui loue ce type de logement et qui à un moment donné va se retrouver avec des difficultés financières, eh bien va avoir potentiellement le besoin de ne pas payer son crédit. Et donc le propriétaire de ce logement se verra avec un. Un, un, un logement qui est occupé et sur lequel il ne perçoit pas de crédit, et donc une rentabilité qui s'effondre et, et un cash flow qui disparaît totalement. Or, si on investit dans un bien euh, où le loyer va être beaucoup plus important, un loyer de 1000 euros, 1500 euros, et bien on va euh, automatiquement attirer des locataires qui vont présenter des dossiers avec des revenus de 3000, 4000, 5000 euros par mois. Alors peut-être qu'on s'imagine, peut-être que beaucoup de gens croient que euh, lorsqu'on a ce type de revenus, on ne loue pas un logement. Pour beaucoup de Français, on s'imagine que dès qu'on a un certain niveau de revenus, on ne loue plus, on achète. Ben non, il y a beaucoup de gens aujourd'hui en France qui, pour différentes raisons, qui sont les leurs, ne vont pas vouloir faire de crédit à la banque pour acheter leur logement. Ils vont préférer le louer, même avec des revenus importants. Cette cible-là, cette niche-là de l'investissement locatif va être une niche beaucoup plus résiliente. Moi, je préfère avoir un locataire euh, qui va louer un bien à 1000 ou 1500 euros et qui sera à l'aise avec ça parce qu'il va avoir justement en face un revenu de 3, 4, 5000 euros, qui va lui permettre d'avoir un reste à vivre suffisant pour assumer son loyer et également assumer certaines difficultés qu'il pourrait rencontrer pendant la récession, pendant la crise, comme par exemple une voiture qui tombe en panne, et bien il n'aura pas beaucoup de mal à euh, dégager. Euh, euh, une épargne pour pouvoir réparer sa voiture parce qu'il aura de l'argent, parce qu'il aura du reste à vivre, car son revenu lui permet justement de mettre de l'argent de côté et avoir un reste à vivre relativement important pour éviter euh, qu'il ait besoin d'arrêter de payer son loyer. Ce que je conseillerais, c'est surtout d'investir dans un bien à forte valeur ajoutée qui va naturellement faire une présélection euh, de ses locataires pour attirer des locataires avec de forts revenus qui vont présenter beaucoup moins de risques d'impayés que, que les locataires malheureusement hein, qui ont des plus petits revenus. Ça s'explique et ça se comprend assez facilement. Donc un investisseur, la première chose qu'il doit avoir en tête, c'est de s'assurer que son bien soit loué et de ne pas avoir d'impayés pour garantir sa rentabilité, garantir son cash flow. Pendant une période comme celle qu'on est en train de vivre, la meilleure solution, c'est d'investir dans des biens qui sont à forte valeur ajoutée et qui attirent des locataires avec des revenus plutôt hauts que des revenus bas. Quel est ton avis sur le futur de l'immobilier avec cette crise A mon avis, le futur de l'immobilier en France avec cette crise, c'est que les problématiques qui existaient déjà avant la crise vont être encore plus présentes est plus importantes qu'elles ne les étaient avant ça va engendrer quoi ça va engendrer en fait un, le, un phénomène beaucoup plus accentué de ce qu'on a déjà connu c'est à dire une pénurie qui va encore plus augmenter et donc des prix de l'immobilier qui vont encore rester euh, euh, très tendus et, et notamment au niveau locatif donc je pense que le, le, le futur de l'immobilier va bénéficier beaucoup plus aux investisseurs immobiliers qui investissent aujourd'hui je pense qu'il ne faut pas en avoir peur de cette, de cette récession, il faut au contraire en tirer un, un avantage, en tirer un bénéfice. Et le, la meilleure façon de pouvoir tirer un avantage d'une récession, c'est de continuer à investir pendant cette récession. Tous les, les hommes les plus riches de la planète se sont enrichis pendant les plus grandes crises de l'histoire de l'humanité. Ceux qui vont construire une stratégie d'investissement intelligente vont pouvoir bénéficier de cette récession à leur avantage ils vont s'enrichir beaucoup plus que si on n'était pas en récession. C est, c est, moi, c'est le conseil que, que je donnerais, c'est ne surtout pas se laisser abattre parce qu'on nous annonce une crise et qu'on nous raconte à la télé que c'est la catastrophe et que, <rire> que c'est la fin de tout. C'est tout le contraire, en fait. C'est justement profiter de, du fait que tout le monde commence à, à, à, à tourner le dos. Euh, C'est à ce moment-là qu'il faut, euh, qu faut rentrer dedans, qu'il faut investir. Mais encore une fois, avec une stratégie intelligente, en sachant ce que l'on fait, en étant euh, parfaitement formé pour justement euh, éviter de tomber dans les, les, les erreurs qui vont faire que euh, la récession va nous avaler et au contraire, euh, aller sur des points, des points de levier qui vont, qui vont euh, être démultipliés grâce à la récession et nous permettre euh, de, de nous enrichir davantage grâce à elle.